Merci d'être là. Donc je vais vous présenter une étude qu'on a faite, c'est une prestation pour le ministère de la Culture et de l'Alimentation, à propos de, de, de définir une sorte de zonage agricole multi-enjeu. Alors les enjeux en question, c'est des enjeux, enjeux agroécologiques. Et c'est une étude qui a été faite en collaboration avec nos collègues d'un cabinet d'études qui s'appelle EFIS. C'est une étude qui se situe dans le cadre de, des évolutions des politiques agricoles actuelles, c'est-à-dire la transition de l'agriculture agroécologique, la transition agroécologique, et les, toutes les nouveautés en matière de politique. Il y a des grosses évolutions justement dans ce domaine pour passer des choses plus respectueuses à l'environnement. Il y a des dynamiques agroécologiques assez importantes. Et de même, dans les domaines des politiques environnementales, il y a, vachement de, il y a beaucoup de changements avec des règles et euh, des normes assez spécifiques sur des, euh, des zones à sanctuariser, ce genre de choses, les zones avec des pressions anthropiques à contrôler. Donc en fait, on est dans une rupture importante dans ce moment dans les logiques de construction des politiques publiques qui sont liées à l'environnement. Et l'étude est marquée par cette volonté de passer d'une somme sectorielle à des politiques plus intégrées. Pour étudier euh, donc les politiques qui sont mises en place, aussi pour le, une réflexion autour de la mise en place justement de ces politiques en amont. Et toutes ces ruptures, ça met des réflexions sur les zonages, parce que les zonages, aujourd'hui, quand on veut étudier ces politiques, on se retrouve assez démunis. Pour l'agriculture, on est toujours avec les PRA qui sont maintenant datés énormément. Donc du coup, l'idée, c'est de répondre de manière plus intégrée globale aux enjeux de la transition écologique, c'est-à-dire d'avoir des, des zonages qui nous permettent d'éviter euh, d'empiler des zonages liés à des politiques environnementales ou agricoles ou agro-environnementales de les empiler avec des fois des problématiques qui sont euh, distinctes, des, des injonctions distinctes, voire contradictoires. Donc Le problème c'est un peu ça, dès qu'on veut étudier statistiquement des, euh, certains phénomènes et des politiques, on n'a pas un support euh, statistique qui permet d'avoir un à euh, une échelle qui, qui correspond à tous ces enjeux, à toutes ces problématiques. Dans mon c'est ça, plus intégré, global, et les enjeux c'est les enjeux sur la tradition agroécologique. Agro -écologique. Donc, je rappelle, c'est une étude exploratoire, c'est-à-dire que le ministère nous a confié en gros une étude de faisabilité avec pas mal de liberté dans le, la façon d'approcher la chose et même avec des, un usage final du zonage qui est même au départ assez flou parce que voilà, il y a cette dimension politique qui est très importante pour une vision en amont, pour les orientations, puis pour les évaluations futures de ce politique. Et il y a ces idées aussi qui sont aussi apportées par nous sur les... Construire quelque chose basé sur les décalages par rapport à ce qu'on peut entendre, hein, attendre de, près de, de prédisposition, des à voir du rental, on va y revenir, et la situation actuelle. Et actuellement, donc, au début de cette étude, il n'y a pas de visée opérationnelle immédiate. On ne veut pas produire un hommage qui sera immédiatement hein, euh, livré comme ça aux gens, ou qui sera un support d'évaluation de, de, de, de politique. c'est vraiment une étude de faisabilité pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, si c'est utile, et comment après on peut... Hein, orienter nos, nos résultats. Donc, nous avons choisi de faire une approche en partant des potentialités, des prédispositions environnementales et des territoires, qui sont, donc, qui sont donc liées aux caractéristiques naturelles et contraintes du milieu. Donc, tout ça, c'est assez difficile de définir ces prédispositions environnementales. Et comme c'est comme un objectif central, il faut vraiment la caractériser avant de partir sur des idées de, de, de faire des zonages. Euh, donc on va aller vraiment se baser sur définir des espaces spatiales qui ont des caractéristiques potentielles orientales homogènes. Ces caractéristiques, ces potentialités, on va les étudier en suivant les, quand même les, les triptyque euh, de la définition des zones euh, des, de l'agroécologie qui sont la révélation naturelle, la diversité et le renforcement de l'autonomie. Donc nous, nous avons essayé de trouver comment caractériser ces potentialités par rapport à des caractéristiques et des contraintes du milieu, mais aussi par rapport à des faits historiques. Alors ce qu'on ne veut pas faire par contre, c'est, euh, comme à l'image des PRA par exemple, pour l'époque où si on voulait faire une refonte des PRA, on se baserait sur des potentiels actuels, c'est-à-dire... c'est-à-dire euh, l'état actuel des pressions et des pratiques agricoles. Donc ça c'est pas vraiment le but, on veut essayer de se distinguer de tout ça, pour aller plutôt vers quelque chose qu'on appelle un potentiel intrinsèque, c'est-à-dire qu'il serait indépendant du, des modifications du milieu par l'activité anthropique. On fait une espèce d'hypothèse sur la reversibilité de, euh, de, de certaines dimensions économiques. Et on ne veut pas non plus euh, qualifier des états agroécologiques par rapport à une situation actuelle. Par contre, on pourra donc comparer eh bien, nos résultats avec ce qui se passe actuellement. Et pareil, on ne se base pas du tout sur un potentiel productif de, basé sur des rendements ou sur des... Pardon, sur des intensités productives. On va vraiment faire ce qu'on appelle un potentiel agro environnemental Donc pour ça, il faut que l'on définisse ce potentiel agro environnemental Et on va, le, on va le définir comme étant un, une résultante de différents <coughs> facteurs, donc toujours en lien avec les, les, les triptyques de l'agroécologie. Qui sont donc des prédispositions qui sont liées au milieu pour euh, avoir des conditions qui favorisent certaines pratiques. Par exemple, c'est l'humidité, la pente, la texture du sol, mais aussi des cours de tronçons. Si on regarde les cours d'eau, l'aménagement des territoires aussi avec les pentes, tout ça, on peut en déduire certaines prédispositions, avoir plus de haies par exemple que de, dans certains endroits que dans d'autres. Ici, on est sur le volet. Euh, sur la diversité des installements et des rotations et l'autonomie autour des systèmes de production. Donc en fait, là, on est plus sur des prédispositions naturelles, ni qu'ici, on va chercher des états de référence accessibles. On va, en fait je vais revenir. Du coup, ici, il nous faut des variables pour la première partie qui font des liens entre le milieu et la densité des sites agroécologiques remarquables ou des structures paysagères. Ici, on, est vraiment, on a besoin de variables qui vont approcher les liens entre la diversité et les milieux également, ici on est plutôt sur des, des variables qui vont caractériser la sensibilité à, aux polluants chimiques, aux pesticides et azote, selon les milieux. Donc on a vraiment ces, ces deux choses différentes, c'est la prédisposition naturelle à la biologie et l'état de référence accessible. Donc, du coup on a sélectionné, après pas mal de travail, une liste d'indicateurs qui vont servir de base à construire notre zonage. Donc trois grandes familles, la première est divisée en deux, en euh, faisant des indicateurs, soit qu'on récupère euh, des travaux de nos collègues. Par exemple ici, pour la dernière famille, on a une, des cartes de vulnérabilité au nitrate et des cartes de vulnérabilité au transfert de pesticides, qui sont issues respectivement de GSTR et d'IRGM. Sur les systèmes accessibles... On a, dans la famille, pour caractériser la présence de l'herbe et l'herbe incompressible, un référentiel euh, qui vient du RA 88. Euh, donc on va chercher la part des herbes dans la SAU en 88, en la définissant un peu comme un système accessible par rapport à la situation actuelle, notamment parce que c'est une date qui est avant les grandes réformes des années 90 de la PAC. On fait la même chose pour la diversité en regardant en 1980 ce qui se passait dans le l'ERA avec un norme de cultures moyennes par entité territoriale. Et comme vous voyez, on a un chococole indicateur 11 b qui est la même chose que le précédent. Euh, mais par contre, calculé sous-voix, c'est le 1-10, ce qui nous servira à étudier les décalage par rapport à notre zonage et à la situation actuelle. Euh, ici, on a une famille qui s'occupe des milieux remarquables, c'est-à-dire on va chercher la, les zones agricoles dans les milieux humides et dans les zonages environnementaux comme les Signefs ou nature de nuit. Euh, ici c'est les prédispositions pour les intensités des aimants figurés. Donc avec les pentes, les ruptures de pentes, les linéaires de cours d'eau. Et par contre, on, en, on, voilà, on a une liste de, qui n'est pas exhaustive de ce qu'on a travaillé. Et dans cette liste, il y a quand même des choses qu'on retient et qu'on ne retient pas. Donc, Par exemple, ici, on ne le retient pas à la part des surfaces peu productives. Parce qu'il y a des billets quand même. On le calcule à partir du RPG. On, est, on était sur des RPG depuis la période 2014 et qui ne sont pas encore. Euh, euh, assez précis pour euh, les éléments, euh, les surfaces peu productives, donc on espère le mettre à jour plus tard les, les nouveaux RPG. Euh, on n'a finalement pas retenu de variables sur les questions des systèmes d'agriculture biologique euh, à cause des différences dans les filières euh, agro qui Les filières pour le bio sont pas les mêmes, ne euh, nous empêchent au fait de caractériser les... les les, les territoires, puis on a des problèmes d'homogénéité aussi et d'échelle par canton, enfin, c'est quelque chose à revoir qu'on compte faire plus tard. Donc voilà notre liste de, de variables qu'on va classer. Donc on passe à la partie comment on va faire un zonage. Dans le zonage, c'est partitionner un espace en sous-espace, en zone constituées par l'ensemble ensemble de lieux contigus ayant des caractéristiques similaires pour former des statistiques statist... des aires statistiques homogènes. Pardon. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est classer les entités de base, les unités dans des entités de travail qui sont un territoire. Dans ces entités de base, on a choisi de travailler par commune, parce que c'est plus simple pour nous, euh, parce que beaucoup d'indicateurs sont déjà très bien définis à l'échelle de la commune, et il, y en a, il, y a, il reste quelques-uns comme les... les, les, les les indicateurs de, de vulnérabilité pesticides-azote qui sont à des échelles plus fines euh, qu'on qu réagrège à l'échelle communale assez simplement par des changements d'échelle euh, pondérés par les surfaces. Dans la, la commune c'est assez homogène sur les territoires, malgré certaines différences, notamment en bord de mer, en montagne. Ça découpe le territoire sur 36 000 entités ça va nous aller. Et c'est l'avantage aussi de nous garder un lien avec des zones administratifs Si par exemple on veut passer des indicateurs du futur à 2020 à la commune sur nos zones, ça sera des choses assez simples. Et les entités de travail, donc du coup nous on veut travailler France entière pour classer toutes les communes de France. Mais on sait que quand on veut faire des groupes, des zones, on n'aura jamais Perpignan et Lille Ensemble, pas de caricaturel. C'est une chose, et la seconde chose, on ne peut pas travailler 36 000 communes avec les méthodes classiques qu'on va faire parce que les ordinateurs, ça passe. On a, il y a trop de choses à classer. Donc, du coup, on a essayé de travailler, après quelques réflexions, sur quelque chose qu'on appelle les grandes régions écologiques, que vous connaissez sans doute, surtout à Dinafort, qui sont ces de petites zones qu'on appelle les silvaux écorégions, qui sont construites par l'Institut forestier national. Euh, et euh, ce même zonage est ragrégé en, en grandes sur des critères bioclimatiques en grande région, comme vous voyez donc ici, euh, qui nous va nous permettre déjà de faire une distinction entre les communes selon euh, leur, euh, leur caractère bioclimatique. En fait, c'est important parce qu'on fait un premier découpage des communes. On sépare déjà certaines communes suivant cette, euh, ce, ce zonage. Donc vous voyez, là, il y a quelques différences, par exemple le, la partie basse centrale, les, des endroits qui viennent dans les deux et tout ça, semble comme on peut parce qu'on veut des zones plus homogènes. Donc on a un peu modifié cette carte pour éviter cet endroit ici et cette icône qui sont séparés. Sinon, donc, on va travailler sur ces 11 régions euh, distinctement pour faire, créer des zones à l'intérieur de, de ces grandes agences écologiques en regroupant les communes. Donc on va faire ça en deux phases. La première phase, on va travailler par, les fa par famille d'indicateurs que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est-à-dire ici, on a notre tableau principal, donc on va diviser la première famille en trois, donc arriver à a cinq familles qu'on va travailler séparément dans le premier temps. Euh, et dans un premier temps aussi, on, on essaie de les observer, de les étudier, de les classer sans inclure de contraintes géographiques. Parce qu'on ne veut pas faire un zonage de suite, on veut voir un peu pour qualifier les territoires par rapport à nos familles d'indicateurs. Dans ce qu'on fait, on fait une analyse d'abord en composante principale, par famille, donc on a, par famille on a plusieurs indicateurs. Euh, L'analyse en composante principale nous permet de réduire la dimension du problème, on réduit le nombre de variables, d'indicateurs. Euh, ça permet de normer euh, tous les indicateurs entre eux et, et de les décorréler. Ce qui est très pratique et presque indispensable avant de se lancer dans une classif. Un euh, petit mot juste sur les diversités, finalement, on n'a qu conservé qu'une qu qu qu variable qui est la diversité historique dans le nombre de cultures moyennes dans le RA, 88. Donc du coup là, on ne fait pas la CP, mais on fait plutôt un, un lissage de cet indicateur qu'il y a pour avoir... Un, un, ça nous permet de résoudre le problème du secret statistique sur les communes où il y a beaucoup de cultures. Et deux, ça nous permet d'avoir quelque chose de plus homogène et des, des valeurs aberrantes qui sautent, etc., etc. Donc première chose, après ces contraintes principales, on les classe avec une méthode qui s'appelle la classification ascendante hiérarchique. C'est ce que vous avez ici, le résultat, c'est-à-dire qu'on classe les communes, au départ elles sont toutes séparées et elles se regroupent une à une à une hauteur euh, mathématiques. la hauteur mathématique on peut la voir parce qu'on a défini avant ça une, une me, des indices de mesure entre les individus, c'est-à-dire les communes, et des indices de rapprochement, hein, en, des similarités, en l'occurrence on appelle la, la mesure euclidienne et le critère du de pour classer ces communes. Donc ici on leur, géographiquement on peut représenter avec en bas vous avez toutes les communes séparées et en haut euh, la hauteur de groupement. Donc ici on n'a plus qu'un groupe, toutes les communes sont ensemble. Et on voit que dans ce cas, pour cette variable de cette région greco, il y a vraiment deux grands groupes qui sont distincts. Les communes sont distinguées vraiment selon. Ici on le voit, enfin, ensuite on a trois groupes, ensuite plus bas on a quatre, cinq groupes, etc. Il y a un endroit où on peut couper notre arbre. C'est le trait que j'ai tracé pour euh, obtenir un nombre de groupes qui semble cohérent. Donc ça c'est pour nous, c'est pas très important pour aller plus haut, plus bas. Pour l'instant, on veut juste voir. Des, comment ça se, ça se passe au niveau des groupes, au niveau de la cartographie, parce que ces résultats, j'ai oublié de dire pardon, que après la, la classification archi-descendante, on repasse à une couche de, de classif en effectuant une classification de du dynamique. Alors, cette fois c'est différent, la dynamique, on définit préalablement des pôles d'attraction et les communes vont regroupé autour de ces pôles selon leurs caractéristiques. Et la première étape nous permet de définir un nombre de groupes et ces pôles d'attraction et en faisant retourner la méthode, on a des résultats qui sont, qui sont un, peu, un, peu, un, peu, un peu plus robustes, notamment en frontières des groupes. Hein. Donc, cette méthode qui s'appelle souvent la méthode mixte, c'est-à-dire qu'on fait en enchaîne les deux classification silence hiérarchique qui, euh, qui nous permet de lancer la classif sans idée préalable sur le nombre de groupes qu'on tenir. et Une fois qu'on a ces idées en tête et des pôles d'attraction, on peut lancer une dynamique pour obtenir ces, des groupes définitifs. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir que si, quand on cartographie ces communes en fonction des groupes dans lesquels ils atterrissent à la fin, on voit qu'on a déjà des dessins et des profils euh, géographiques, et même sans contrainte introduite introduire dans, dans, dans la classification, il se passe déjà des choses dues à la forme, évidemment, des, aux indicateurs de départ. On arrive à voir des groupes qui sont déjà assez euh, géographiquement euh, regroupés, comme par exemple ici, c'est la vallée de la Garonne, on voit que pour cette famille, c'est assez jaune et ça se distingue des groupes qui sont noirs autour. Ici, c'est pareil, ça se distingue dans le rouge et autour, c'est noir. Et ici, tout est à peu près dans une couleur. Donc, c'est la deuxième étape. Cette réflexion, la deuxième étape doit réunir les familles et introduire la continuité pour construire les moules. Et Donc, l'heure que je viens de faire, on s'est aperçu que déjà, à partir de la première classif, on peut avoir des groupes qui ressortent tout seuls. On ça, avec des tests statistiques, on peut facilement repérer des endroits où on a des groupes contigus, de communes contigues qui appartiennent à un même groupe, et qui sont euh, trop distincts pour une famille, et assez moins pour les autres. Et ça nous permet de, de créer des premiers groupes, alors qu'ils sont très marqués par les familles individuellement, qui sont faciles à interpréter, et qui simplifient notre problème, parce que donc si on les retire de l'échantillon des communes de la région. Euh, la suite, c'est-à-dire une classification hiérarchique comme tout à l'heure, mais cette fois-ci, en plus de la, distance de la mesure mathématique, la distance mathématique entre les individus, on rajoute un critère géographique, c'est une mesure géographique, en l'occurrence c'est une mesure de continuité. C'est-à-dire qu'on va demander aux communes de s'engrouper en plus la proximité mathématique, mais il faut qu'elles soient contigues. Donc c est, c est, cette contrainte c'est très fort là pour, pour ce qu'on veut faire. Donc et quand, de nouveau on n'a pas trop d'idées du nombre de groupes qu'on qu veut avoir à la fin, et quand on les pose au départ, ce qu'on fait, c'est que Donc, si on notre route notre de carte, hein, avec, on, on note les communes qui sont regroupées dans la première étape. Et ensuite on fait tourner euh, cette contrainte, cette classique avec contrainte de continuité, en demandant un, un nombre de groupes assez restreint. Et à la fin, on analyse chaque résultat pour voir si on les retient ou pas. C'est-à-dire si déjà le groupe est assez différent des autres et assez homogène, les communes sont assez homogènes à l'intérieur, on le garde. Si ce n'est pas le cas, on le remet en jeu, j'allais dire, et on fait notre itération pour qu'on enseigne notre classif sur les, groupes, sur les communes qui restent. Et à la fin, on obtient ainsi, euh, on, arrive, on arrive à regrouper toutes les communes. Euh, sans avoir euh, au départ à euh, demander un nombre euh, prédéterminé de, de, de, de groupes à avoir. C'est une méthode assez chronophage mais qui a l'avantage de bien marcher et, et d'être euh, assez satisfaisante en fait. Donc du coup euh, du coup euh, voilà le résultat qu'on a obtenu à la fin. Donc vous avez un zonage avec les couleurs correspondant à ces grandes régions écologiques. Et donc vous voyez les, euh, les zones qui ont été créées sur chaque région, à la fin des de, de deux procédures classiques que vous montré. Euh, si fait, je vous ai montrées. J'ai fait deux diapos sur, leur, sur notre région. Donc il y avait une carte qui ne montre plus le relief et là c'est une occupation du sol qui est issue de Corinne Cover. C'est à titre informatif parce que nous effectivement on est dépendant de la couverture du sol, on n'a pas voulu intégrer ce genre de choses dans notre zonage. Mais on voit par exemple ici que les critères de pente ont délimité des zones. Euh, par exemple ici, sur les coteaux de, du Gers, etc., qui, euh, qui ont séparé la, la vallée de la Garonne, ou les Landes et On voit qu'il y a une certaine cohérence par rapport aux ce qui c'est normal parce qu'on avait des critères de pente assez importants dans les, dans les, dans les, dans les indicateurs. Et là, c'est pareil pour l'occupation du sol. On voit qu'à la fin, on a enterré à des choses où on sépare bien ce qu'est vigne de... De, de culture arable ici sur le Lot, on voit bien que les groupes ont été bien découpés à des endroits où euh, la végétation change pour passer des zones agricoles à des zones fossiles. Et nous, on est ici, là, Toulouse est là, et on a une petite zone euh, qui est séparée de celle-là. En gros, à cause de la pente, c'est en fait c'est le début des Goteaux, sur le Lauragais, c'est tout, ce tout ce qui est par ici à peu près, de tout ce qui contient euh, d'ici à Naïm, en gros. Donc, pour, je vais, donc je vais essayer d'aller plus vite, pour, pour analyser les résultats, on peut euh, ragréger nos indicateurs initiaux qui étaient à la commune, sur nos zones, pour voir ce que ça donne. Et on obtient effectivement, si, si on regarde l'indicateur qui était lié à de l'intensité de des transondes cours d'eau, on voit qu'il y a des zones qui sont très marquées, avec beaucoup de cours d'eau, notamment ici sur les marais Charente euh, on voit bien qu'on a ressorti des zones hein, sur cet arc là qui suit Dordogne, etc., où il y a très peu d'eau par rapport au reste. Et là c'est la valeur agrégée, et sur la carte de droite c'est le... les écarts types des valeurs communales quand on a les agrège sur les âmes. Les âmes, sont dans nos zones agricoles hein, multi en -jeux. Donc on voit que c'est assez satisfaisant parce que les écarts types ne sont pas vraiment euh, très élevés. Les endroits où c'est le plus élevé, ça correspond, sans surprise, aux endroits où avez est la plus forte. Donc, on, je vais aller un peu plus vite. On a la même chose pour les, ce qu'on appelle les surfaces agroéontales remarquables. Euh, donc, en gros, ici, c'est des zones de NIEF et des zones d'antiroidemis qui ressortent. Donc ça, c'est des zones qui sont assez isolées dans le paysage par rapport aux autres. Hein. dans toute la parties ouest, la Sologne, la Brenne, euh, la bosse, etc., le plateau de mille vache, c'est des zones qui ressortent, qui sont issues de la première étape quand on, quand on fait la classif. Euh, et donc, comme c'est des indicateurs qui ont des valeurs assez marquées ponctuellement, ça ressort bien. Du côté est, il y a beaucoup plus de zones, surtout des et qui sont plus dispersées sur les communes, donc on a un zonage où les écarts-types sont plus grands à la fin. Je ne comprends pas là, pourquoi les écarts-types même chose ici, avec c'est le, le résultat de l'allégation du nombre de cultures communales en 1988 sur nos zones. On voit vraiment uh, qu'il y avait une diversité assez grande um, dans la vallée de la Garonne, puis en Bretagne, etc. dans la vallée du Rhône. Et les quartiers de l'autre côté montrent que la méthode a permis de bien uh, prendre en compte cette variable. Et c'est une variable qui a vraiment codé nos zones à la fin avec des écarts-types qui sont un peu levés, pareil, sur certaines zones, peut-être à, à regarder de plus près. Bon, ça je vais passer, ce sont des zones euh, vulnérables. Et, euh, quelque chose d'intéressant, c'est comparer nos résultats à la l'affaire avec euh, des zonages qui existent. Donc on compare ici avec les régions agricoles on n'a pas pris les PRA parce que les PRA sont redécoupées par les départements, et donc nous ça ne nous intéresse pas parce qu'on n'a pas pris en compte cette dimension administrative. Euh, les régions agricoles sont beaucoup plus grandes, c'est pour ça que des fois sur cette carte, où on compare les régions agricoles, le, le nombre de zones âmes qui sont dans les régions agricoles et l'espace les qu'elles qu qu qu occupent, c'est-à-dire qu noir, c'est qu'une région agricole ne contient qu'une seule, euh, qu seule euh, de nos âmes. Donc on, en fait, là ça correspond, c'est surtout sur euh, des zones spéciales comme des marais. Comme la Camargue, la peine de la et euh, vers chez nous, plutôt la certaine et la Lomagne. Hein. Mais encore une fois, les, les, les, la construction des régions agricoles et, et notre construction de nos zones est totalement différente. Donc on regarde ça plus avec la curiosité qu'une qu attente de coller aux choses. Et ici c'est le contraire. Dans nos régions, on regarde combien, hein, euh, sur combien de zones agricoles elles sont. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas découpées, qu'elles appartiennent à une seule région agricole, c'est les couleurs qui sont plutôt sombres. Et de l'autre côté, quand c'est plutôt blanc ou beige, c'est des endroits qui sont très découpés. Par exemple, ici, nous, on a une grande région, alors que là, les régions agricoles découpent ces territoires en plusieurs, en plusieurs fractions. Ici, on a comparé les territoires des zones défavorisées, les territoires de l'ICHN par rapport à nos zones. Il y avait des couleurs qui distinguent les zones de montagne et les zones défavorisées simples. On voit, sur les zones de montagne, il y a un, euh, on colle pas mal, forcément, parce que déjà on a découpé des... nos régions gréco comprennent des parties Pyrénées, Alpes, Jura, Vosges, municipales euh, Les couleurs en plus marron sont quand c'est à cheval entre des zones défavorisables et des zones euh, montagnes. Et en revanche, ces couleurs, sables, ces couleurs un peu plus claires nous montrent là où il y a le plus de différence entre les, les territoires et sa chaîne et nos zones, notamment dans la vallée de Ça, ça veut dire qu'il y a beaucoup de communes dans cette zone qui sont en zone défavorisée et beaucoup de communes, à Paris ou un peu moins, qui, sont, qui ne sont pas en zone, zone défavorisée. Là c'est en comparé avec le zonage de 2014, qui était aussi fait avec des critères de pente, de, contre, de, de plutôt de pente, ouais, d'altitude, et aussi de, des critères sur les marges de et d'exploitation, etc. Donc on n'a pas du tout fait en compte. La prochaine révision des zones défavorisées pourrait nous. C'est à quelque chose qui ressemble un peu plus, mais euh, les critères qu'ils ont pris pour les pentes ou pour les caractéristiques du sol sont assez différents, donc on aura aussi des différence euh, Ici, c'est une carte d'analyse de décalage donc, par rapport aux zones qu'on a construites et euh, les indicateurs que, que je vous ai présentés qu'on avait retenu pour faire de l'analyse. Par exemple, on compare la diversité, la perte de, de, de dégradation de la, de la diversité, la perte de, de l'herbe. Dans certaines zones par rapport entre 1988 et 2010. Donc, euh, donc cette carte nous montre euh, en vert foncé l'endroit où il y a peu de décalage, les endroits tout blancs, c'est l'endroit où il y a plus de décalage, et les autres ce sont les endroits par exemple où en jaune, c'est quand on perd de la diversité culturelle, en vert clair, c'est quand on perd de la STH, etc., etc. Là, on compare euh, l'intensité des éléments paysagers potentiel qu'on a obtenu avec des indicateurs de pente, ce qu'on pour tout ça, et ceux qui sont notés effectivement, en les recherchant dans les RPG, avec les topos, et on, on obtient des zones qu'on qualifie euh, euh, où, la, où cette intensité paysagère les, ces, ces éléments euh, écologiques Il euh, y en a moins qu'attendu en fait. Et d'autre côté, ici en orange, c'est quand... Je ne sais pas, je on compare nos cartes de vulnérabilité avec euh, une carte de potentiel pour la biologique. Et on, ici, on représente euh, en jaune, là où c'est la vulnérabilité pesticide est élevée et le potentiel est faible. Et dans les zones en blanc, ce sont les zones où il y a le plus de décalage du point de vue environnemental par rapport, euh, dans ce cas, à l'attendu ou à des référentiels accessibles historiques. Donc, pour conclure, euh, on a créé une méthode qui est assez satisfaisante, j'ai des, des, des petits points verts, Finalement, il y a des choses à, à améliorer, euh, même l'enchaînement des, des différents classifs, on peut y repenser. Les grécos, c'est satisfaisant, mais on peut aussi étudier les communes à la limite de chaque région, voir si on peut faire quelque chose de mieux, parce que la contrainte, notamment de continuité, des fois c'est assez... Euh, assez euh, ça nous impose à regrouper des communes à des endroits qui ne ressemblent pas trop, parce qu'il n'y a pas de solution parce de mer, parce qu'on a la frontière d'une région, etc. Et surtout, si on veut améliorer un tonnage, je pense qu'il faudra mobiliser d'autres indicateurs et améliorer certains. Par exemple, pour les un peu compressible, on a une, un indicateur qui mélange euh, la réserve utile euh, et la pente. Et indicateur n'est pas, pas, pas, pas réussi à faire mieux, mais on sait qu'on qu faut trouver, trouver mieux pour, pour intégrer des histoires de texture, de curiosité, etc. J'ai marqué vulnérabilité aux intrants pour améliorer, là c'est plutôt un problème de changement d'échelle, de la carte initiale vers les communes. Il faudra peut-être qu'on qu voit tout ça. Et il y a aussi beaucoup de choses qu'on pourrait intégrer, qu'on n'a pas pu, qu'on n'a pas, pas réussi à trouver des indicateurs qui, qui convenaient, notamment pour le bio et pour les surfaces peu productives. Après il faudra voir si on, on, on rajoutait des enjeux de déprise par rapport à, à la forêt, à l'urbanisation dans notre zonage, et alors voir on, comment on peut le faire, et puis voir si on peut euh, caractériser des territoires où les potentialités, on va dire, agroécologique peuvent être impactées par le changement <coughs> climatique. Et toujours pareil, si on veut continuer dans, dans cette étude du zonage, pour produire autre il faudra vraiment définir une finalité euh, euh, effective du zonage, si c'est plus quelque chose pour euh, évaluer les politiques ou si on veut intégrer des éléments plus descriptifs du de paysage, si on veut se rapprocher d'un de, de, euh, zonage comme les zones défavorisées ou si, on veut, ou si on veut plutôt construire quelque chose qui va mettre en lumière les des, des décalages et les équilibres que l'on peut monter par rapport à ces prédispositions et ces référentiels accessibles. Merci beaucoup.